personne à son niveau peut faire avancer les choses dans le bon sens. On n'est pas, pas, pas au crochet de, de, de directives parachutées de nous dire comment on doit s'organiser pour pouvoir survivre. J'ai quitté le monde de l'enseignement pour créer un truc qui, pour moi, ait du sens réellement. Et euh, en l'occurrence, pour moi, c'est quelque chose qui a résonné de suite euh, l'idée de faire donc de la collecte d'huiles huiles et de les recycler localement, de créer de l'emploi. On s'est dit ouais, ça vaut le coup, on va le faire quoi. Et donc euh, on a on a monté l'assaut, j'ai monté ma petite société informatique et en parallèle par rapport à, à ça, je euh, donc je suis je préside l'association Vegitoil euh, et on essaie de travailler dans, le, dans ce projet pour faire avancer. Quoi. Au départ, c'est euh, l'idée de euh, récupérer un déchet localement et de le traiter localement pour le réinjecter dans le, dans le circuit de consommation et donc euh, éviter que ce soit un déchet qui soit euh, plus lourd et payant euh, pour la collectivité. En fait, euh, nous, en le récupérant, on fait euh, de la création d'emplois, on crée euh, de l'activité localement, on est dans une logique de l'économie sociale et solidaire. On réduit en fait l'empreinte carbone, puisque c'est fait très localement, c'est centralisé ici après, en fait on fait un maillage du territoire de par les, les, les, les bénévoles. On a 16 tournées sur, nos, sur notre association, euh, Plus donc, sans parler en fait des initiatives des adhérents actifs qui eux font leur collecte à leur niveau, et, et qui nous ramène après. et euh, on fonctionne aussi à l'appel, c'est-à-dire que le restaurateur nous appelle et on va donc chercher l'huile, on s'engage à aller chercher son huile dans la semaine qui suit son appel. Chose que les grands groupes ne savent pas faire puisque leur passage, doit, par souci de rentabilité, doit être d'au moins minimum une fois par mois, voire plus, s'il n'y a pas beaucoup de production. Alors là actuelle on peut faire du chauffage pour des petites collectivités ou du particuliers fonctionnant à 100% à l'huile. Ça c'est, euh, on va dire, notre activité euh, principale. pas obligé de subir un système et qu'on peut être acteur du système de par des petites initiatives personnelles. Et ça c'est quelque chose qui est pour moi fondamental pour faire avancer les choses localement. Le but pour nous c'est pas de faire du profit mais juste de fonctionner localement, de créer de l'emploi comme je le disais et donc de faire un circuit qui s'inscrit dans une logique de l'économie sociale et solidaire. En face de nous on a un partenaire direct, on n'a pas une machinerie qui est là pour diluer la problématique. On est dans une vraie confrontation, on a des gens en face de soi. L'exemple type, c'est l'inertie des collectivités euh, territoriales. Je prends pour exemple, euh, on travaille au corps euh, une collectivité euh, locale pour récupérer euh, ses huiles, parce que cette collectivité locale a décidé de reprendre la compétence euh, cantine sur la ville. Euh, on accompagne cette collectivité, on fait plusieurs euh, rendez-vous, on se déplace on explique notre démarche, on nous dit euh, « ouais, c'est bien ce que vous faites », on explique notre approche par rapport à l'économie sociale et solidaire, le développement local, enfin bref, tout ce qu'ils aiment bien entendre, puisqu'en fait c'est quand même les directives sur lesquelles ils sont censés euh, agir. Et en général, quand il y a la commission d'attribution qui a lieu euh, le jour où on doit signer tous les papiers, qu'on a bien montré, pas de blanche, on a toujours la petite question euh, subsidiaire qui tombe, du type est-ce que, mais que faites-vous de vos huiles Êtes-vous une installation classée pour faire ce que vous faites Et euh, à chaque fois, euh, on, on répond qu'on a l'agrément, qu'on sait euh, traiter correctement ces huiles, qu'on a l'aval euh, des commissions locales qui nous disent que ce qu'on fait on, fait, on sait le faire et on le fait bien. Et on a toujours donc, euh, en général, euh, le technicien qui va dire, ouais, mais j'ai mieux. Et qui sort de son chapeau euh, un dossier très rempli et euh, en général ça nous passe à là ça c'est déjà arrivé deux trois fois sans problème quoi. voilà maintenant on peut pas aller dire plus moins pourquoi en gros ce qui nous gêne dans l'histoire c'est que on a perdu euh, perdu oui et non on a fait une approche pendant un an auprès d'une collectivité et euh, à la fin euh, on se fait coiffer au poteau par euh, bah, n'ayons pas peur de lire par un copinage euh, lors d'une commission quoi, ça c'est le truc classique qu'on a ce qui nous intéresse, nous, dans l'histoire, bien sûr, on souhaite travailler avec les collectivités. Pourquoi bah, Tout simplement pour pouvoir euh, asseoir notre activité, pérenniser notre activité, en sachant que euh, l'huile, nous on la vend euh, essentiellement en été, et que si on fait du chauffage de manière euh, vraiment euh, pérenne, on fait euh, du chiffre et on, fait, on sait traiter l'huile en hiver aussi. Donc on peut asseoir notre activité sur l'année complète et donc faire des projections euh, beaucoup plus euh, pertinentes. Il faut encourager donc en fait les initiatives euh, locales. Euh, chaque individu peut à son niveau, s'il va jeter son bidon d'huile euh, dans le conteneur qu'on a déposé, bah ouais déjà ça participe déjà au, au fait qu'on existe. Si on veut euh, être, euh, on va dire. Euh, Pérenne et surtout reconnu par les, la préfecture, il faut euh, au moins s'organiser dans l'association à mon avis pour pouvoir être crédible et pour pouvoir faire un bon boulot. Quoi. Dans notre assaut, en fait, euh, euh, on a ce qu'on appelle des membres actifs, ce sont en fait des, des gens qui, qui, qui viennent dans l'assaut pour euh, donner un coup de main entre guillemets. Euh, et en fait, euh, eux collectent de l'huile à leur niveau, ça peut être le restaurateur euh, à côté de chez eux, euh, dans le village d'à côté, tout ça. Ils nous rapportent les huiles euh, sur notre siège euh, ici. L'autre approche qu'on a aussi, c'est qu'on a commencé à déposer des containers pour les particuliers sur certaines municipalités. C'est-à-dire que n'importe quelle personne lambda, plutôt que de jeter son huile à la poubelle ou euh, dans les chiottes, peut la mettre dans notre container. Et nous, on vient collecter le container, une fois qu'il est plein, on le trie sur place. Il jette directement le, son bidon d'huile fermé dans notre conteneur et nous, on le récupère, on le trie et on récupère les huiles directement. On la revend à nos adhérents et, euh, et aux gens de passage qui ne sont pas adhérents mais euh, qui, euh, qui ont une, cette approche par rapport à, à, cette, à cette, cette, cette notion d'empreinte écologique. Alors en général, le fonctionnement, c'est bah, l'adhérent, il paye sa cotisation annuelle qui est de 15 euros et puis euh, on lui vend l'huile et en bidon. Et euh, le genre, les gens de passage, euh, en général, on leur donne comme ça, bien entendu, et on, on essaie de leur dire que ouais, c'est bien qu'ils peuvent adhérer à l'association au prochain passage, quoi, pour, pour, pour euh, soutenir notre action, en fait. Au mois de juin dernier, on a présenté en, un chauffage à l'huile, qui a été développé par l'association euh, Chauffe Mafrite, qui est à Marseille. On travaille ensemble. Ils sont venus sur notre stand pour présenter donc leur, euh, leur chauffage, on ne parle même plus de prototype puisqu'ils sont en phase donc, de commercialisation. L'idée étant que eux euh, fournissent le chauffage qui est en fait euh, un brûleur euh, chauffage central huile 100% qui a été euh, fabriqué sur la base d'un brûleur fuel au départ. et euh, ils, changent, en fait, ils enlèvent tous les éléments nécessaires pour que, ce, que cet appareil fonctionne totalement à l'huile. Et derrière nous, comment on se positionne eh Ben nous, en fait, on est revendeur d'huile pour euh, le client. Par exemple, on a un client dans le Vaucluse qui veut s'équiper au chauffage à l'huile. Végétol va se positionner là, va faire un contrat auprès du restaurateur ou de la collectivité pour fournir l'huile à l'année sous forme de contrat et pouvoir faire donc avoir ce chauffage à l'année de manière sereine, sans avoir à courir après chez le restaurateur chercher son huile. On fonctionne sur le principe de la gratuité. C'est vrai que c'est un point qui est quand même assez euh, délicat puisque maintenant, effectivement, euh, comme il y a de plus en plus, entre guillemets, de concurrence, même si je pas ce mot, et qu'il y a des, donc, des sociétés privées qui se montent et qui se mettent à acheter l'huile euh, auprès du restaurateur, donc c'est vrai qu'on a de plus en plus euh, en face de nous des gens qui, euh, sans forcément adhérer à, à notre éthique, nous fournissent l'huile puis commencent comme ils se font démarcher par d'autres personnes euh, commencent à dire oui mais qu'est-ce que j'ai en contrepartie alors on leur explique mais en contrepartie vous avez euh, la bonne conscience vous faites fonctionner localement euh, de, vous, faites, vous créez de l'emploi vous les restaurateurs enfin les clients qui sont chez vous ce sont des gens que nous on compte aussi celui qui va nous acheter l'huile c'est peut-être celui qui est allé chez vous euh, manger ce soir parce que euh, parce qu'on lui a parlé de vous, etc., on est dans une logique beaucoup plus localisée. Quoi. Alors il y a ce, bon, ce genre de question il vient en fait quand le restaurateur il n'a pas, pas, pas du tout de la, la fibre de notre approche, quoi. mais qu'il en fait, nous attend juste là pour un service de, de retrait qui soit correct et euh, aussi bien qu'un autre. Donc nous, ce qu'on essaie d'appuyer là dessus, c'est ouais, ben, voilà, essayer un petit peu de travailler plutôt localement et euh, on va dire qu'en général euh, ça fonctionne bien le restaurateur, si on prend un quart d'heure pour discuter avec lui, il va plutôt faire préférence à nous, plutôt qu'à un groupe euh, euh, qui se déplace de 60 km le matin pour venir chercher de l'huile et refaire 60 km le soir pour la revendre, euh, pour faire du biodiesel, ce biodiesel étant transporté à l'autre bout de la France euh, pour être traité euh, dans une usine euh, dans le nord de la France et dans le meilleur des cas, euh, dans le sud de la France, à l'autre bout. Quoi. En activité déclarée, il n'y a pas une carte officielle qui existe. Il y a, y a énormément d'initiatives euh, locales. Ça va du, on va dire, de l'individu lambda qui veut pas se monter en association, qui fait ça pour lui, euh, qui collecte les huiles, qui fait euh, pour un usage personnel, euh, jusqu'à la structure qui se veut organiser euh, en association. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que oui, donc si on en compte tous ces gens-là, oui, on va dire qu'il y a une organisation au niveau euh, national. Pour ce qui est donc de notre zone entre guillemets de chalandise, on collecte sur le nord, sur le Vaucluse, les nords du Bouche-du-Rhône. On travaille avec d'autres associations qui sont limitrophes de nous. Et quand on a une demande qui sort de notre territoire, on va la transmettre à une autre association. Les directives européennes nous laissaient la liberté de dire « oui, vous avez le devoir de faire tout ce qui est possible à votre niveau pour mettre en œuvre la préservation de l'environnement et donc de favoriser euh, l'usage des huiles végétales comme euh, adjuvant au carburant pour éviter euh, le rejet de CO2 dans l'atmosphère, de soufre, etc. et de métaux lourds ». Il s'avère qu'en France, depuis juillet 2010, il y a un texte qui est tombé qui est donc a donc pris le contre-pied de cette directive européenne et qui a donc dit que en fait, c'est carrément interdit en France de rouler à l'huile végétale, même en tant qu'adjuvant. Alors, pour la petite histoire, c'est rigolo, c'est que euh, depuis quelques années en France, on roule avec 7% d'huile dans le, dans le carburant, incorporé sous forme de biodiesel, et que euh, maintenant, si vous merci... Si vous versez 5 centilitres d'huile dans votre réservoir, en tant qu'adjuvant, vous êtes hors la loi. Et en allant à la pompe tous les jours, vous êtes hors la, enfin, vous êtes hors la loi puisque vous mettez 7% d'huile dans votre carburant. C'est ça le, le petit truc qui est rigolo dans l'histoire. Je n'ai pas véritablement d'explication à faire, Je faudrait fouiller les textes, en gros... Euh, ben en gros, dès qu'il y a une notion de TIPP anciennement, donc c'était la taxe sur les carburants, qui a été transformée en taxe intérieure de consommation, justement, parce qu'il y avait toute le, l'ambiguïté le, de l'huile comme carburant qui n'est pas un carburant, donc maintenant ça s'appelle la taxe intérieure de consommation, qui permet maintenant donc, de taxer tous les produits et dérivés pétroliers et ou non pétroliers sur une taxe de consommation, donc qui est en fait une lime indirecte pour percevoir de l'argent sur les volumes euh, euh, achetés et vendus, quoi. ni plus ni moins. On a un futur si euh, si on nous laisse encore l'espace pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Euh, il suffit simplement d'une réglementation supplémentaire d'un décret quelconque qui nous interdise du jour au lendemain de faire de faire ce qu'on qu fait maintenant depuis quelques années euh, sous prétexte qu'on n'a pas, on n'est pas conforme à la norme machin bidule truc qui fait que euh, du jour au lendemain, on sait plus faire ce qu'on sait faire ou qu'on n'a plus le droit de faire ce qu'on sait faire. Et ça, ça nous prend en nez à tout moment, c'est clair. J'ai envie de, de lancer un petit appel auprès des collectivités locales puisqu'on les démarre déjà depuis un certain temps. Et euh, oui, on aimerait bien qu'une collectivité euh, fasse le pas plutôt que de s'équiper euh, en chauffage électrique euh, ou je ne sais trop quelle autre technologie sur la base de quelque chose qui est fiable et suivi. Euh, Végétoil avec à fit on sait faire la même chose localement et on crée l'emploi dans le respect de l'environnement.